Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce pourquoi j'ai créé le réseau de la méthode Mère et qu'est-ce que le réseau aujourd'hui Pour moi, au départ, ça a été d'avoir envie d'aider l'autre dans ses problématiques et ses souffrances. Je connaissais, j'avais appris une technique qui permettait vraiment aux personnes de perdre du poids durablement sans faire de régime. Et je me suis dit que je ne devais pas garder ça pour moi, qu'il fallait absolument que je le partage. Pendant ma formation de coaching, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient un très beau talent, une envie de transmettre, une envie euh, comme moi hein, d'accompagner les autres, de les aider à sortir de, leur, de leurs problématiques, mais simplement elles ne savaient pas communiquer, elles ne savaient pas comment en fait porter l'information euh, auprès du grand public. Et ça, c'est une chose que je sais faire parce que dans ma première vie, mon premier métier, effectivement, j'avais une, une agence conseil en communication et j'ai accompagné des entreprises à se développer, à développer leur chiffre d'affaires. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je crée quelque chose pour aider ces personnes finalement à avoir une activité et à surtout pouvoir en vivre. Ce que j'ai voulu et ce que nous avons aujourd'hui dans ce réseau-là, c'est une entreprise d'humains qui travaillent ensemble dans une dynamique positive et où effectivement l'humain est au cœur de l'histoire.